Et bien le bonjour à tous les amis de les On se retrouve sur, sur Sony.exe Blood Scream Remake Donc euh, c'est une démo encore Mais c'est encore le jeu Blood Scream Mais c'est sur une démo, voilà Encore une fois Eggman a, a pris la Master et mode même si quelqu'un est censé être le gardien Il utilise sa euh, fusée pour euh, Pour il l'utilise pour sa, lancer sa fusée. Fantastique. Je me demande combien de fois c'était arrivé. la ce mec. Et moi, il t'a traqué encore. Bien joué, mec. Qu'est-ce que t'as dit J'ai dit... Les gars, nous n'avons pas le temps de nous disputer, on doit aller à la fusée. Bon, très bien. Allons, on prend, alors, commençons alors. Ok, Ah c'est le remake. Hein. Attention, oh y a il On peut faire un boost avec X, d'accord. Je oh. <rire> suis passé à travers de tous les robots. What the Oh oui. des Ah, j'imagine c'est une qu'en fait il n'y a pas les numéros du chaos à être chien comme dans oh, le bas. Tu vois changer de personnage. Oh, de personnage. Là, parce que dans la version originale. <coughs> qu'est ce qu'il fait Sony Bon, oh, c'est un petit oh, un petit un classique, un bout. Oh là oh. là. Oh. Oh. Oui la Master Tu T'es sûr qu'elle est très Ouais, mais... sera ah, pas ça, facile. Désolé, Thais. Être... Mais euh, je, dois, je vais te... Euh, je vais devoir te rappeler plus tard. Attends. Quoi Ok, Metal. Je suis sûr que tu voudras m'arrêter. Euh, que... Bon, on le Oh, le boss a changé. Ouais Ça pas, de C'est va peu c'est très chaleur. Je sais pas si il m'a apprisé ou si je <coughs> <coughs> Je veux toucher moi cette <rire> technique elle est là. Ok Très Oh mais très bien Là, ah non. Très bien, thèse. la Master mode est juste ici. Mais il y a un sort d'anneau rouge. Euh, bon. Sonic On a sans besoin de la Master Immune. Et ne touche pas aux anneaux rouges. Ça pourrait être dangereux. Ah, hein? importe. Je vais y aller, et, euh, je vais apprendre à y aller. Actuellement, que ce serait ici. Maintenant. C'était rapide. Très bien Knuckles. Demande la Master Mode. Prends la Master Mode et partons d'ici. T'as compris T'as entendu Knuckles Bien. Yeah. Qu'est-ce yeah, que c'est Je ne sais pas ce que c'est que ça. Les gars 5 euh, incroyable à Master mode Euh... La roquette va se... se, se crasher cracher. T'as dit quoi Ouais... Je vais commencer à courir. Et t'es putain de sérieux J'ai pas atonné. toi, mon cul, oui. On va... Eh, se ouais, allez, on va prendre une On va prendre une dans la tête C'est avec avec avec Très bien, on va partir possible. C'est vraiment un look, hein? Quoi? Oh, est Ok non mais il euh, y a un bug là Yeah. à tous qu'est ce qu'on en a fait maintenant je pense que je vais retourner à soutre et euh, pour, euh, me détendre pendant un moment ouais je, je vais aller à Westin island et, euh, et je vais visiter emerald il bon rentrons à la maison Ah, jour plus tard. A few ah, ça fait j'ai plus de rien euh, comment euh, une belle une belle journée pour, pour courir hein qu'est-ce que c'est non non c'est l'anneau rouge qui était là avant il n'est pas comme les autres j'ai jamais vu un un, un autre je n'ai jamais vu hein Qu -ce que... Quoi Mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui s'est arrivé cet endroit où je suis Ok, qu'est-ce que tu. Qu Je content de te rencontrer, Sonic, Sonic le hérisson. Non, non, exécutant, mais tu peux m'appeler le démon. Le... The World of Demons. Qu'est-ce que tu fais ici Et comment tu connais mon nom C'est simple, tu es tombé dans le piège de l'anneau rouge. Et, et, et, et merci Eggman de, de l'avoir retrouvé. J'ai juste pris le corps de ton corps <coughs> Et je dors quand on est corps. Tu vas partir de mon corps maintenant faire et eh ben je vais commencer à tuer toutes les amis et tout le monde et je vais utiliser ton corps pour m'aider Ah, parce qu'il faisait du, il faisait du soleil, du soleil euh, tout à l'heure Sonic il m'a dit qu'il y avait une urgence à un une zone il m'a pas, pas expliqué pourquoi je pense que je devrais atterrir <rire> ah bon il t'a pas dit pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi il m'a pas dit euh... Attends, mais pourquoi il t'a pas dit euh. J'espère que le tornado n'est pas endommagé à cause de ce. à cause de cet orage. Bon, maintenant je dois trouver Sonic. Ah la barre en bas c'est la barre de, de vol, regardez. Ah mais c'est génial la vie Pourquoi Sonic n'a pas dit qu'est-ce la raison ouf Pourquoi il, il, il, il, il a plu Et qu'il Et puis il dit la a raison Eggman Non, il m'aurait Ouh Bon, je veux pas aller de l'autre côté, il y a sûrement un mystère. qui pourquoi Donc, t'es pour t'es ça Qu'est-ce que c'est C'est inflexible et mort Je veux savoir pourquoi il est arrivé. C'est pour le moment. Ah, c'est pour le moment qu'il a eu volé et il est en train en pleine tête. Oh non, je pense pas. A... Coup... Hein Qu'est-ce qui se passe Ces animaux, ils sont morts Ils sont tous les tués. Quelle personne cruelle a pu faire ça marche encore plus longtemps c'est veut <rire> mais je peux pas voir ça plus longtemps actuellement pourquoi quelqu'un si a tué et euh, Sonic m'a tué c'est Sonic m'a tué c'est Sonic m'aurait appelé c'est vraiment dangereux pourquoi il m'aurait appelé pour l'aider peut-être qu'il a besoin peu importe, le tueur des animaux a quelque chose à voir avec ça, avec lui-même. Mais si je en danger, je peux pas le laisser tout seul. Je dois trouver le plus possible Je dois dû saignurer les corps. Euh... Euh, non, je veux pas. Euh... Non, bah au revoir. <rire> Sonic retardé. je suis désolé mais l'orage me fait vraiment retarder j'étais appelé parce que ça c'est vraiment une mauvaise idée ça hein pourquoi tu m'as appelé j'ai dû te dire ça tu vois les animaux les hôtels, je sais pas, j'ignore qui aura pu faire ça. Est-ce un monstre? T'es vraiment une enceinte. Je suis pas un monstre, Sonic. Oh bah, c'est sûr ça veut dire cette phrase, je suis un démon Quoi Sonic qui es tu Est-ce bon de dire quelque chose Dave Ça c'est pas un moment c'est... Re reste loin de moi Attends, c'est quoi Comme si j'allais rester loin de toi. Que... La raison que je t'ai appelé, c'est parce que je veux que tu nous joins, que tu joins les animaux. Et tu pourrais mourir, Tex Je t'ai dit de rester loin de moi. Actuellement, je suis vraiment désempointé, Tex. Ah bon Ça ne change à rien Je vais te tuer quand même Mais je vais te laisser un peu de temps pour te cacher C'est vraiment amusant n'est-ce pas Sonic Ah bon Ah parce que tu peux parler à Sonic différent les dialogues et tout bordel quoi mais qu'est ce que c'est je sais pas qu'est ce que ça signifie est-ce vraiment Sonic non Sonic. Euh, je me dis ça ouais, ouais. ça doit être un imposteur qui le ressemble ah bah ouais. j'ai besoin de trouver une et lui parler de ça Mais qu'est-ce qui se passe ici Tout Hedge Island brûle. J'ai besoin de trouver une cleuse le plus rapidement possible. Très bien, on, on, donc là on doit chercher une knuckles. Très bien. C'est quoi le lag là Pourquoi ça va Ah non, c'est juste un petit de bug que je, euh, fréquemment. Je... Salut <rire> Toi. C'est toi qui, euh, qui ou to une ouah il m'a insulté ouais J'ai pas fait gaffe à ce dialogue Oui J'ai cassé. Non on voit mes queues. Oh bah bah bah Il m'a raté Ah mais quel enculé lui là L enculé hein, Ouais. Putain, voilà. Rien oui, donc on doit éviter ces euh, exécuteurs. Exécuteurs... 1 ah, qui volent. Parce que là on peut pas les attaquer. Et exécuteurs qui volent. Ouais, oh, je dois décloder le ouais. dossier. Ah non, mais on peut, on peut vraiment pas le frapper. J'ai c'est c'est c'est faire c'est c'est c'est c'est Ah, c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est Tirer. Non, on va peut pas toucher avec les queues. Hein. Ah ouais, non, le jeu il, a... il est qui est Minute mère, t'es J'ai tiré Bon, il est temps que je monte, voilà. Je vais choper dedans. Mais j'étais sur l'exécu... L'exécu de l'exécu de l'exécu Oh, il oh, j'ai un peu de chance, maintenant. Je vais aller chercher mes amis. Un sol ça suffit je pense. Allez pose-toi. Putain je sais pas si elle te a Putain mais Thérèse est trop nul comme perso. J'ai 15 combles. Oh t'es venu. Cule. Oui, yes. Ah on peut plus sauter. Sinon je suis vraiment là. Ah mais qu'est-ce qu'il se passe de moi-même. Et vraiment très peu de pouvoir. Toi, que.. Qui es-tu C'est moi Oh bah Sonic La verme, tu ressembles juste à lui, mais pourquoi tu... Comment tu connais mon nom Bah bah bah C'est vraiment trop drôle Désolé, mais c'est pas dur d'expliquer Sauf que j'ai pas envie... C'est pas mauvais, pas mauvais... Hein. C'est vraiment fun de... De jouer avec toi et de tuer la plupart de toi-même. N'importe quoi, 129, c'est juste c'est points de vue à vie Ouais. Ah, il m'a fait peur. Att